Merci de nous joindre sur la RTNC. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue au 19h. Le président de la République, Félix Antoine de Chilombo, a reçu ce vendredi 14 avril l'envoyé spécial du président du Congo, Brazzaville, Denis Tasson Weso, porteur d'un message auprès du président de la République démocratique du Congo. Les détails avec Rachel Foto et champion Ndangue. Congo Kinshasa et Congo-Brazzaville sont un seul pays avec un seul peuple a fait savoir Raymond Zéphirien Boulou, l'émissaire du président Denis Sassou Nguessou auprès de son homologue et frère Félix Antoine Tshisekedi Chilombo. porteur des messages du président Denis Sassou Nguessou à son homologue de la RDC le ministre congolais de l'Intérieur, décentralisation et développement local n'a pas révélé les contenus de ces messages il a toutefois fait savoir que, sur le plan sécuritaire, tout est au beau fixe entre ces deux états. J'étais porteur d'un message du président de l'éducation Resso, Au président, félicitez ce qu'il dit. Soyez rassurés que c'est toujours le bon voisinage. On héberge beaucoup de réfugiés qui quittent les zones difficiles de la RDC, nous prenons le cas de Kwamutu. Euh, nous avons aujourd'hui près de 5000 réfugiés chez vous. Nous avons la euh, Cotipoco avec tout ce qui s'est passé à, à Yumbi. Et en même temps, euh, nous avons dans la Likwala ce qui s'est passé euh, euh, vers les affaires des Nile. Donc, Vous savez qu'il y a toujours beaucoup, beaucoup de, de Congolais de la RDC qui, qui vivent encore au Congo-Brazzaville. Merci Donc, merci. Euh, sur le plan sécuritaire, euh, non, tout va bien. Il estime par ailleurs que les deux pays vivent dans un climat de bon voisinage et d'amitié. À l'en croire, ces messages seraient liés à la politique du bon voisinage entre Kinshasa et Brazzaville. Le président de la Confédération helvétique est arrivé à Goma dans le nord-kivu au tarmac de l'aéroport de Goma. Il a été accueilli par le gouverneur militaire Constantin Son programme l'a conduit dans une visite humanitaire dans les différents cas de déplacés internes pour une assistance à ces personnes vulnérables. Nous rappelons que le président suisse séjourne en République démocratique du Congo. Alain Berset a animé une conférence de presse avec le président Félix Antoine Tisseké de Chilombo, Hormis son programme avec les chefs de l'État, le président de la Confédération helvétique a également échangé avec les députés et sénateurs. Reportage. A l'occasion de sa visite officielle en République démocratique du Congo, le président de la Confédération helvétique, Alain Berset, a eu une séance académique avec les parlementaires congolais. D'entrée de jeu, le président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosokodiamponga, a souhaité au nom de tous les députés et sénateurs de la RDC la bienvenue au président suisse. Excellence, Monsieur mm -hmm. le Président de nous recevoir aujourd'hui pour vous dire infiniment merci pour tout ce que le peuple suisse, était, suisse a offert. Pour tous les sacrifices, les missionnaires, les médecins suisses, les milieux, les éléments de la Croix-Rouge qu'ils ont, ont consenti pour que la paix, la sécurité et ils ont venu à la santé de nos compatriotes et de nous-mêmes, c'est le Président, de nous nous disons encore une fois, grand merci. Prenant la parole à son tour, le président du Sénat congolais Modeste Bahati a rappelé le rôle que joue la Suisse dans le concert des nations. Modesto Bahati a solennellement demandé au président suisse l'implication de son pays pour le retour de la paix en RDC. Votre personnalité ainsi que votre délégation allaient nous rendre à l'est du pays pour vivre ce drame humanitaire qui nous est imposé par les voisins, en chef, le Rwanda et, dans une certaine mesure, l'Ouganda, qui nous font la guerre pour diverses raisons, des raisons économiques, des raisons hégémoniques et de vérité de nous prendre une partie de notre territoire. Les experts des Nations Unies ont rendu un rapport dont nous attendons les délibérations au Conseil de sécurité des Nations Unies, et nous espérons que, sous votre présidence, ce rapport sera examiné, parce que les informations que nous avons eues de ce rapport démontrent clairement l'implication du Rwanda dans l'agression dont notre pays est l'objet devant les députés et sénateurs, le président suisse a émis le vœu de voir la RDC pacifiée. C'est ce qui justifie le déplacement qu'il va effectuer dans l'Est de la République démocratique du Congo. La Suisse va s'engager au sein du Conseil de sécurité de, de l'ONU euh, pour actuellement porter les préoccupations que vous avez euh, aussi dans ce sénat. Donc nous allons porter ces réflexions aussi au sein du Conseil de sécurité avec l'accent mis sur la protection des populations euh, civiles, euh, et nous sommes donc évidemment euh, dans ce cadre aussi que nous, nous souhaitons, euh, face au regard de par les deux pays depuis la fin de l'année 2019, exprimer euh, notre solidarité, euh, la solidarité de la Suisse envers le peuple congolais. La descente du président suisse au Parlement congolais s'est clôturée par la visite des salles de plénière des deux chambres du Parlement, en commençant par l'Assemblée nationale, puis au Sénat, où l'illustre hôte a tenu à saluer les députés et sénateurs et à voir les lieux où se déroulent les débats parlementaires. Lutte contre la criminalité urbaine à Tchangwissi à Kinshasa, le ministre Provincial de l'Intérieur Sécurité et Justice a exhorté les bourgmestres des communes du district de Tchango à s'approprier de la campagne machette Nasekin Eboi Kuluna, qui veut dire déposer la machette. Kinshasa ne veut plus de Kuluna, Chimendondo. S'agissant de la nécessité de la mise sur pied de comités locaux de sécurité de proximité, dans chacune des communes, le ministre provincial de la ville de Kinshasa a fait savoir à ses interlocuteurs que l'objectif de ces mécanismes est de faire participer la. Ces mécanismes permettent d'avoir l'information à la base, a-t-il martelé. Par ailleurs, le ministre de l'Intérieur, Sécurité et Justice de la Ville de Kinshasa a souligné que le choix porté sur la commune de Maloukou pour abriter cette rencontre s'explique par le souci de son exécutif à vouloir comprendre la cause profonde du conflit yaka dont les effets nefastes commencent à se faire ressentir dans cette municipalité profondément préoccupé par la lutte fixée contre ces fléaux, le ministre de l'Intérieur, Gracien Chakala, profondément préoccupé par la lutte efficace contre ces fléaux, a promis de mener un plaidoyer au prix des autorités compétentes en vue d'accéder aux préoccupations de ses collaborateurs. L'expérience aux pilotes de la campagne machette Nassé Kineboy-Kuluna porte déjà ses fruits dans la commune de Lungwala grâce à l'insertion de quelques anciens Kuluna, dont la brigade en salubrité Kinbopeto. Il s'y observe une petite accalmie. Cette expérience pousse d'autres écuries à s'approcher du service du ministère de l'Intérieur, Sécurité et Justice de Kinshasa pour leur insertion. Quel est l'état actuel de l'Institut supérieur de pêche de l'Équateur Notre reporter Delphine Ebois était sur place. Il a constaté que cet institut est abandonné à son triste sort. Pourtant, la province de l'Équateur dispose des capacités de production de poissons exceptionnelles. Regardez en 2008, l'Institut supérieur des pêches équateur est un des rares établissements qui organisent les enseignements en sciences de santé maritime en sciences agronomiques et environnement et en télédétection et logés dans le vieux internat de l'Institut de Mbandaka. A ces jours ces complexes immobiliers qui forment les hauts cadres dans les domaines précités connaissent un état de dégradation très avancé au point de mettre en cause la qualité de l'enseignement. Ce sont des bâtiments pleins de fissures sans toiture, ni porte encore moins des fenêtres. Cet allemand mater, qui ne reçoit aucune subvention de l'État, se trouve dans l'incapacité de se procurer des écritoires et des tableaux confortables, ainsi que des laboratoires en vue d'offrir un enseignement de qualité. Ces tableaux sombres contrastent malheureusement avec les potentialités halieutiques de la RDC qui préfèrent importer du poisson, pourtant les capacités de production sont certaines et passent notamment par la formation des hauts cadres à la matière. Ce constat est également fait par le nouveau directeur général de l'ISPECH pêche Mbandaka, professeur David Massamba Famode, qui dit détenir un plan stratégique pour sauver cet amateur. La balle se trouve dans les camps du gouvernement et ses partenaires pour faire de l'ISPech Mandaka, un établissement pilote et moderne dans le domaine de la pêche. Cérémonie des remises reprises à l'agence congolaise de presse équateur. Le tout nouveau directeur a pris ses fonctions devant les chefs de division provinciale de la communication Delfin Ebois Reportage de tous les agences et cadres de l'agence congolaise des presse Équateur et sous la supervision du chef de division provinciale de la communication immédiat Jean Bakandi, cette cérémonie a commencé par une coute prière d'action des grâces la prière a été suivie par la lecture de l'acte de nomination par l'excriteur de l'agence congolaise des presse, madame Pascaline Boyo lequel acte désigne monsieur Boteloa Bontoumojuri rare en qualité de directeur provincial en remplacement de monsieur Ladi Indombe mise en veilleuse pour raison de santé. L'escrétaire a par la suite remis les procès verbaux du patrimoine ainsi que les symboles du pouvoir au tout nouveau directeur. Celui-ci a enfin a posé sa signature sur les procès verbaux de remise et reprise avant de s'installer à son nouveau fauteuil. Aussitôt, Beauté-Loi-Bontoumo promet des fêtes de la CP, l'agence la plus compétitive du pays. La cérémonie a été immortalisée par une photo des familles avant la tenue de la première réunion des contacts. Le Comité national de protection contre les rayonnements ionisants a pour rôle de réguler le secteur de l'énergie atomique et nucléaire et non délivrer les certificats d'évaluation de la radioactivité, précision de la délégation syndicale du commissariat général à l'énergie atomique. Un reportage signé, Cédric Inina. Les distinguos existent entre le Comité national de protection contre les rayonnements ionisants (CNPRI). Et les commissariats général à l'énergie atomique CGA, les premiers cités, et l'organe de régulation et les seconds, l'organe technique du gouvernement en matière atomique et nucléaire. La pomme des discordes serait l'apparition dans les manuels des procédures de la Seine-Péry, dans la délivrance du certificat d'évaluation de la radioactivité des produits miniers marchands, de l'extraction à l'exportation. Attribution exclusive des opérateurs dans le domaine nucléaire. La délégation syndicale du CGA tient à fixer l'opinion. Nous, agents du CGA, étions surpris d'apprendre qu'une commission a été mise en place en vue d'incorporer le comité national de protection contre les rayonnements ionisants CPI en FI dans les manuels des procédures. Autant régulateurs nucléaires en RDC. C'est-à-dire, l'organe censé fixer les normes ou celles que les opérateurs, tels que les CGA, doivent respecter. Ou a-t-on vu un régulateur devenir aussi opérateur Donc, être au même moment juge de partie. Les CGA, comme opérateurs, repris dans les manuels des procédures, s'acquittent convenablement de sa tâche. À la satisfaction totale de, de nos collaborateurs internationaux, à l'occurrence, L'Agence internationale à l'énergie atomique. AIR Avant la mise en place de l'autorité de régulation du nucléaire, les commissariats général à l'énergie atomique avait une double casquette d'opérateurs et régulateurs sur toute l'étendue du territoire national. Au Manema, le gouverneur des provinces a visité quelques routes des dessertes agricoles. Les constats ont eu que certaines routes se trouvent dans un état de délabrement très avancé. Images et commentaires. Le mauvais état de la route nationale numéro 31 n'a pas empêché le député provincial Dr Jacques Manara Kayumba d'aller accomplir son devoir civique dans le délai prévu par la commission électorale nationale indépendante. Après s'être enrôlé le de Kassongo, affectueusement appelé puissance calme, est allé à la rencontre de la population de sa base électorale. Question tellement de se faire une idée réalités du terrain. Lorsque j'ai quitté Kindou vers Kassongo, j'ai pris euh, la moto. Je quittais Kindou jusqu'à Kassongo. L'unique constat est que la route est dans un état de délabrement très avancé. L'unique recommandation que je peux euh, avancer d'abord au gouvernement provincial, c'est de faire un suivi et à l'Office des routes d'accélérer sa façon de travailler. Saisissez la balle au bond. Le député provincial Jacques Manara Kayumba a également prêché sur le soutien l'actuel chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tilombo. La sensibilisation a constitué une double mission. La première mission est celle de sensibiliser la population de mon territoire pour la réélection de Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, le commandant suprême. La deuxième mission, ma réélection, moi-même Jacques Manara, pour les élections qui, qui pointent déjà à l'horizon. Et le troisième objectif, cette période d'enrôlement, il a été question aussi, n'est-ce pas, de balter du doigts, les différentes difficultés que mon territoire de Kassongo, ma base électorale, est confrontée. Les femmes du territoire de Kassongo n'ont pas été oubliées également par l'ère députés provinciale à l'occasion du mois à l'heure de Dieu. Près de 2000 pièces ont été distribuées à cette occasion. Et puis les gouverneurs de la province du Bazouélé étaient en visite de prospection dans différents chantiers de réhabilitation des routes nationales 4 et 6 passant dans sa province, Roger Lenissa. Tournée des prospections à travers les chantiers de réhabilitation des routes nationales numéro 4. Par le gouverneur Zazabombiti Jean-Robert. L'acte Bouta qui a constitué la première étape de cette tournée de l'autorité provinciale du Bazuélé. L'état d'avancement et la qualité des travail trouvés sur le terrain n'ont pas raconté la volonté du numéro un de la province. L'exécutif provincial tape du poing sur la table et demande à l'office des routes de s'amender et de corriger leur façon de travailler dans les délais entendus. L'acte Bouta abandon, toujours sur la RN4. Par contre, le gouverneur Zazabombiti, qui était à sa deuxième phase de tournée, était émerveillé des travaux des cantonnages manuels réalisés par la brigade d'assainissement fourmis bâtissaires dans les tronçons d'Oulialikati. Les élus provinciaux du territoire d'Aketi présents sur les lieux témoignent leur satisfaction tout en présentant les vives félicitations au président de la République et chef de l'État Félix Antoine Tiseke Très satisfait de l'état actuel des travaux, les usagers de cette route et la population représentée par la société civile, remercient de tout cœur le gouverneur Bombiti et son gouvernement pour le travail abattu et plaide au gouvernement central et autres personnes de bonne volonté à venir en aide au gouvernement Zanzabombiti afin de lui permettre à poursuivre sa vision. Sensibilisation sur les réalisations du chef de l'État, Freddy Mukendi, secrétaire national de l'Union pour des valeurs tissekédistes, a effectué une visite à Mboujimaï pour la visibilité des actions du président de la République. Reportage. Après avoir sensibilisé la population du Kassai oriental à se faire identifier et s'enrôler, Freddy Mukendi, secrétaire national de l'Union pour des valeurs tshisekédistes UVT, a effectué une nouvelle descente en Bougimay, cette fois-ci pour sensibiliser sur les réalisations du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Chulombo, dans cette partie du territoire national. Pour lui, c'est une fierté de voir son Kassai natal être parmi les provinces où on peut facilement voir les empreintes de 145 territoires, mais aussi qu'il y a un grand nombre d'enrôlés. Ceci garantit la réélection du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, au sommet de l'État. Ce que j'ai vu, que j'ai rencontré, remercie les chefs de l'État pour l'ensemble des projets qui sont en train d'être exécutés en Bujumbura depuis l'indépendance. On n'a pas vu ça. Entre-temps, les amis de Mpokolo, à Bipemba, ont posé un certain nombre de problèmes. Les érosions, les ravins partout, mais aussi il n'y a pas de canalisation d'eau. La dernière pluie a détruit les maisons des paisibles citoyens. Soucié de voir sa province se développer, les secrétaires national de l'Union pour des valeurs, tu sais qui disent, Freddy Moukendi s'est engagé notamment dans la lutte contre les ravins en faisant un don d'une passerelle dans la commune de Bipemba, question de faciliter les déplacements de la population de ce coin de la ville de Moujimaï. Et puis l'ouverture d'un séminaire sur la gestion des finances publiques dans les Kassaï, un séminaire organisé sous le haut patronage du gouverneur des provinces Dieudonné Donné puis, avec l'appui technique et financier du projet encore. Des précisions avec Franklin et Claire Calombo. Les sont basées sur les compétences, organisation et fonctionnement des cabinets ministériels et les conseils de ministres au niveau provincial, la décentralisation politique des entités territoriales et décentralisées, la définition de la stratégie de renforcement de la décentralisation financière et la mise en place des axes stratégiques le plan d'action opérationnel décentraliser et réformer aussi la gestion de marchés publics et son informatisation en visant les avantages et perspectives comme l'a souligné Bowenga Efongé, coordonnateur provincial du projet encore dans la province du Kassai à l'ouverture de cet atelier. De son côté, maître Diodonet Piemé, gouverneur de province qui a présidé officiellement ses assises, a encouragé les participants en le demandant d'être actif et participatif a envie d'améliorer ses capacités techniques et moyens afin de maîtriser les outils de gestion des finances publiques. C'est ici maintenant l'occasion pour moi de remercier le projet Encore, d'avoir pensé à venir vers nous pour nous aider à développer les moyens qui peuvent nous permettre de donner des réponses à la problématique telle que présentée si l'Europe. J'espère donc que la réalisation de cet atelier devrait nous permettre de réaliser les performances nécessaires à réaliser par l'exécutif provincial. La descente en province de cette volonté politique. L'agence de l'OCC Bounia a élevé au rang d'une direction provinciale. Ainsi, on a décidé la direction générale de cette entreprise, la FEC, salue cette nouvelle et promet son accompagnement. C'est le manager centralisation un rêve devenu aujourd'hui une réalité en province de l'Itouri. Cette volonté politique mise en œuvre depuis 2015 s'est traduit à ce jour avec l'élévation de l'agence de l'OCC Bougna à une direction provinciale en date du 12 avril 2023 par le directeur général de cette entreprise. Docteur Étienne Chumanga Mutombo, cette direction est consécutive à la performance en termes de production et d'infrastructure reconnaît le numéro 1 de l'OCC en Litori qui se félicite de l'accompagnement de l'administration la militaire. Cette nouvelle est saluée par la FEC à travers son président Haï, Lucien Mouliri. Nous avons accueilli la nouvelle avec un sentiment de joie et de satisfaction. Nous allons soutenir et accompagner l'OCC à atteindre ses objectifs. Nous sommes des citoyens congolais et l'objectif que nous avons, c'est d'aider le gouvernement à réaliser ses objectifs à travers le paiement des différentes taxes et des impôts que nous sommes censés lui payer. La bonne gouvernance, la rigueur et le suivi des résultats a toujours caractérisé le patron de l'OCC, Anitouri durant 8 ans de sa prestation accentuée à cette période de l'état de siège ou l'amélioration de la situation sécuritaire dans certains coins a permis la maximisation des recettes au compte du Trésor public. Ensuite de la visite du gouverneur du Kassail central dans les territoires de Kazumba et Luisa, et si le gouverneur John Kabea prêche la paix sociale, Théodore Kazindou. Luisa et Kazumba ont constitué concomitamment les troisième et quatrième étapes de l'itinérance entamée par le gouverneur de province John Kabeyashikai à travers les cinq territoires qui constituent les Kassai centrales. Pendant six jours d'affilée, l'autorité provinciale a sillonné les deux contrées afin de cerner les difficultés et autres préoccupations exprimées des vives voix par ses administrés à travers le mot des circonstances prononcé par les administrateurs des territoires respectifs, tant à Luisa qu'à Kazumba, avant de leur demander d'éviter tout esprit de crabe séparatiste créant ainsi une insécurité au sein de la population appelée à une cohabitation pacifique. Il les a invités à s'armer pour être acteurs et témoins vivants de la mise en œuvre du programme de développement local des 145 territoires initié par Félix Tshisekedi et pour faire amende honorable aux efforts du chef de l'État qui tient à booster cet élan de développement à partir de la base. John Kabeya a sensibilisé ses administrés à une participation massive aux prochaines échéances électorales. Qui permettront de donner un autre mandat à celui qui a choisi de servir le peuple d'abord. Le chef de l'exécutif provincial a, dans la foulée, demandé aux autorités traditionnelles d'éterre leur sempiternel conflit de pouvoir coutumier qui ne servent point à l'épanouissement de leurs contrées respectives. Le Congo a besoin d'une mobilisation de tous ses enfants pour sa réfondation. La ville de Chabunda, dans le sud Kivu, est en bonne partie éclairée. Le responsable de la fondation Moutiki Trésor, qui est arrivé dans cette ville pour prêcher la cohésion entre communautés. Évêtement Koutima, reportage. Quelques heures seulement, Chabunda est à vol d'oiseaux. Dans cette joie immense, la population était déjà sous la fièvre de l'accueil du président du conseil d'administration de la TMF, Trésor Moutique, qui apporte un message de cohésion nationale et sociale entre communautés. Le stade Misinga de Chabunda a refoulé du monde sous l'animation de l'artiste local Henri Itomba. Nous avons fait ce message la cohésion sociale entre les communautés. Ensemble avec les enfants de Chabunda, ensemble avec les notaires de Chabunda, nous allons nous mettre ensemble pour voir comment chacun peut amener sa pierre pour y bâtir notre Chabunda. Alors nous allons mettre en salle tous les qui peuvent être illégaux, qui tant que le pour voir comment nous aussi appuyer ce qui est déjà en train fait de Comme dans ses habitudes, les PCA de la TMF a posé quelques gestes d'humanisme et d'une grande portée sociale à l'image de ces lampadaires pour éclairer la ville de Chabunda, plus de 100 tols pour la réfection de listèmes Chabunda, des machines à coudre pour la formation des jeunes filles, des œuvrées, des équipements sportifs et des pagnes pour les femmes. Des questions cruciales sur le secteur des transports en province ont fait l'objet d'un échange entre le ministre des Transports, voie des communications et des enclavements et le gouverneur du Congo central qui plaide en faveur de l'envoi des bus transco dans sa province. Junior le ministre des Transports, voie des Communications et des Enclavements a reçu en audience le gouverneur du Congo central en présence du directeur général des Transco et du président de la Commission nationale de la prévention routière. Marc Ekila et Gubandou ont échangé sur quelques questions cruciales du secteur des transports, à savoir le déploiement des bus Transco dans les villes de Matadi et Boma la redévance logistique terrestre ainsi que les conditions salariales des agents provinciaux de la CNPR, Matadi. Les deux personnalités ont convenu du déploiement d'un lot des bus de Transco dans tous les prochains jours au Congo central. Vous savez que la province du Congo central dépend beaucoup de son ministère. Et fort heureusement, je, je ressors de son cabinet avec beaucoup de bonnes euh, nouvelles. Euh, je pense que nous aurons la primeur d'annoncer ensemble euh, ces, la teneur de ces nouvelles-là. Il va y avoir une évolution dans le domaine de, du transport Interurbain euh, au niveau de, de la province du Congo central. Il faut noter par ailleurs que cette dotation des bus Transco prévue dans les prochains jours pour les camps de la province de Simokimbangu s'inscrira dans le cadre de l'extension des activités de Transco à travers l'ensemble du territoire national afin de matérialiser la vision du président de la République, Félix Antetiseke de Tulumbo, qui souhaite que la population congolaise se déplace dans des bonnes conditions. Lutte contre les maladies tropicales négligées, la société civile s'engage et travaille pour la sensibilisation et les plaidoyers SPECAP Africa. Quelle est la contribution de cette structure dans la lutte contre ces maladies La réponse avec Constance Mananga. Les maladies tropicales négligées constituent un groupe diversifié de 20 affections qui sévissent principalement dans les zones tropicales où elles touchent plus d'un milliard de personnes dans les communautés les plus pauvres, selon l'Organisation mondiale de la santé. La directrice exécutive des Speak Up Africa l'a expliqué aux journalistes de près de 20 pays africains, membres du réseau des médias africains pour la promotion de la santé et de l'environnement, Remapsen au cours d'un webinaire que ces maladies peuvent être évitées et traitées. Pour Mme Yacine Thibault, personne ne doit souffrir ni mourir d'une maladie dont les médicaments sont disponibles. Speak Up Africa est une organisation à but non lucratif de plaidoyer et de communication stratégique avec vraiment pour objectif de pouvoir favoriser le changement de politique, renforcer la sensibilisation autour du développement durable en Afrique et également de pouvoir catalyser le leadership, que la santé est un droit humain et que l'amélioration de la santé publique doit être au cœur de nos actions. Le président exécutif du REMAPSEN, Youssouf Bamba, qui a animé ces webinaires, a voulu, en organisant cette rencontre, montrer la contribution de cette structure de la société civile dans les financements et la lutte contre les maladies tropicales négligées. Le réseau des médias africains pour la promotion de la santé et de l'environnement ou sur ce troisième webinaire, l'institution nommée Speak Up Africa pour parler des maladies tropicales négligées en abrigé MTN. Les médias restent les maillons forts de cet ONG et qui n'aménagera aucun effort pour nouer un partenariat avec les remapsen dans la sensibilisation. Clôturement de la femme, les femmes du marché central profitent de cette occasion pour réfléchir sur l'entrepreneuriat. Les détails dans ce reportage. Cette messe est une occasion pour ces femmes de la Synergie Technique d'Organisation Populaire, STOP, d'évoquer la grâce de Dieu pour qu'il assiste le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, dans sa lourde tâche, celle d'œuvrer pour la paix. Dans l'Est du pays, après l'Homélie et les différents services eucharistiques, ces femmes venues des sections Kauka, Gambella et Marché Central n'ont pas manqué de prier pour les femmes victimes des atrocités dues à l'activisme des groupes armés dans l'Est de la RDC. La synergie technique d'organisations combinées vient de nettoyer pour la création de deux centres vraiment opérationnels dans les zones en proie aux conflits armés. Que l'État appuie les organisations de la notion de la société civile et les églises pour former les femmes et les industriels, les guides de téléphone, leur permettant face au danger, pour une qu fois qu'elles auront opéré les agresseurs dans leurs champs, les jets qui appuient sur une touche de leur téléphone, pouvant sonner une alarme dans un poste de contrôle de la police nationale, aux L'initiateur de la STOP RDC, Christian Zemba, a profité pour sensibiliser les femmes à rester unies jusqu'à la victoire du chef de l'État à l'élection présidentielle de décembre 2023. Les résistances ont clôturé ces activités. La prise en cherche des enfants autistes bientôt dans le programme de la couverture santé universelle, message lancé lors d'un point de presse organisé à Kinshasa. Anastasie Dumbo. Dans l'optique d'agir en faveur de la promotion sur la protection sociale, le ministre des Affaires sociales, Action humanitaire et solidarité nationale, Modeste Motinga Moutushaï, a rappelé à l'assistance que les actions audites défis sont sans nul doute liées à la modernisation et à l'humanisation du système de protection sociale par la qualité, l'efficacité des actions menées, l'utilisation efficiente des ressources disponibles et la diffusion de l'information saine axé sur les secteurs d'activité des affaires sociales. Toutes ces actions, pense Moutinga Moutushaï, ne peuvent avoir un impact visible que son ministère développe sur une plateforme fiable de communication. Je lance euh, officiellement ce site qui est un outil euh, très remarquable. Euh, nous ne cessons de remercier la Banque mondiale pour y avoir... Euh, consacrer quelques moyens techniques et financiers à tous ceux qui ont contribué à la conception. Merci beaucoup et à nous tous de nous approprier euh, de ce site pour toujours. Pour lui, le contenu de ce site sera progressivement complété par les activités liées aux groupes vulnérables, aux centaines de milliers de personnes déplacées internes victimes des atrocités de la guerre nous imposer par le Rwanda. Fin de ce journal, mesdames et messieurs, merci à vous de l'avoir suivi.